Alors vous, vous êtes directrice de recherche en informatique au CNRS à l'IRIF, et avec vous on va parler donc d'algorithmique. Euh, on peut, l'algorithmique c'est quoi C'est l'idée qu'on peut traiter les problèmes humains avec euh, des moyens informatiques euh, Oui. D'accord. <rire> il, il y avait quelques points de suspension dans ce oui à la fin, hein, j ai, j ai senti. Bon, Dans cette salle, je crois que ce sont essentiellement des informaticiens, donc... Euh, euh, je suis sûr que les gens vont critiquer si je dis que c'est un algorithme comme ça en on improvisé. On peut dire que c'est une méthode de résolution de problèmes qui décompose le problème en briques de base qui sont simples, que qu'on sait résoudre avec des opérations de base. Comment les combiner de façon à résoudre un problème complexe Alors on peut prendre des exemples et notamment vous, vous avez travaillé sur parcours sup. Euh, alors je crois entendre quelques exclamations et rires. Expliquez-moi la réaction de la salle. Récemment, sur Twitter, j'ai échangé avec quelqu'un. On s'échangeait des messages, et puis je lui dis mais dis-moi, je crois qu'on s'est jamais rencontrés. Et il me dit mais oui, mais je, je, te, je te connais hein. de, de, de réputation, en disant que tu es tu, tu es quand même une scientifique assez connue. Et je lui dis merci. Puis après je lui dis enfin peut-être merci <rire> ou peut-être pas. Euh, disant que lorsque le ministère a mis en place la nouvelle plateforme Parcoursup, en 2017-2018, l'équipe qui a construit euh, le, le, le, la plateforme s'est fait aider de deux chercheurs au CNRS, Hugo jambert et moi, qui enfin, avons donc... Euh, fait aider, c'est vous qui les avez contactés en leur disant « j'aimerais bien travailler avec vous, ça m'intéresse ». Exact. D'accord. <rire> Mais ils ont dit oui. Ils ont dit oui, d'accord, d'accord. Et, euh, et du coup, vous êtes arrivé à un moment où Parcoursup connaissait quelques difficultés Qu'est-ce qui se passait C'était quoi l'état au moment où vous êtes arrivé Il faut rappeler quand même Parcoursup, parce qu'il y a peut-être quand même quelques personnes qui savent pas ce Donc, que Donc Parcoursup, c'est une plateforme d'affectation des néo-bacheliers aux formations de l'enseignement supérieur qui va où euh, Je demande telle université, je demande l'IPSIS, je demande l'Irif, mais euh, ou non, enfin, je demande telle université, etc. Et ça va m'affecter. Et donc, il faut ça, un algorithme euh, pour faire ça. Oui. Et pour. Euh, et chaque euh, étudiant, chaque candidat, je... chaque candidat, il fait sa liste et il a ses, ses préférences. Et chaque université elle reçoit des dossiers de candidature, chaque formation et elle fait sa liste. Elle a ses ordres de préférence, n'est-ce pas Absolument. C'est évident. Et euh, ensuite, donc on a toutes ces préférences, et qu'est-ce qu'on fait Là, il faut un algorithme. L'algorithme s'appelle l'algorithme des mariages stables. Quand vous avez un mariage des hommes, des femmes... Oui. Chaque homme fait sa liste de femmes avec son ordre de préférence. Ah, d'accord, d'accord, pas de problème. Chaque femme fait la liste des hommes qui l'intéressent avec son ordre de préférence. Donc, l'homosexualité n'a pas... Ah non, c'est... Ouais, au chapitre dans, le, dans votre exemple. C'est trop difficile. D'accord. Ça rend le problème <rire> trop compliqué. Coursup, point 2, d'accord. Après, on fait tourner l'algorithme et on dit, voilà, toi, tu vas avec une telle, toi, tu vas avec une telle, etc. Et tout le monde est content. Ah oui, c'est ça. qu'il faut. Voilà, Est-ce est que c'est quand même pas une victoire le fait qu'aujourd'hui, Parcoursup, on n'en parle plus c'est-à-dire l'idée que les affectations puissent être réalisées par un algorithme, finalement, aujourd'hui, ça ne pose pas de, ça pose pas de soucis, j'ai l'impression, moi, que je me trompe. Je suis de temps en temps contactée par des gens qui ne sont pas toujours complètement d'accord avec vous. Euh, je pense que l'aspect technique, l'aspect algorithmique à proprement parler, n'est pas le lieu euh, des, des dissensions, disons. Alors, il y a d'autres exemples. Par exemple, le découpage géographique de circonscriptions législatives, les emplois du temps aussi. Vous me disiez que les proviseurs passaient de leur été à faire des emplois du temps avec leurs centaines d'élèves pour qu'il n'y ait pas trop de trous. Enfin, c'était. Donc, on peut résoudre tout ça avec des algorithmes. En tout cas, ils peuvent aider. Vous avez l'impression qu'avec ces ces algorithmes, on bascule un peu dans, dans un autre monde, euh, qu'on est de plus en plus finalement assisté par nos choix, et que la question de notre liberté finalement se pose, jusqu'à quel point est-ce que ces algorithmes augmentent ma liberté ou au contraire la restreignent euh, On peut penser que si euh, on est réduit à la puissance de calcul manuelle, euh, en fait, avant euh, le numérique, euh, en gros, par exemple, pour les affectations, on avait tendance à aller à côté de chez soi. Pour les emplois du temps, on essayait de faire des règles simples pour que tout le monde fasse plus ou moins la même chose en même temps, sinon on s'en sortait plus. Donc, avec la puissance de calcul du numérique, ça ouvre la possibilité de faire des propositions bien plus diverses. Et personnalisées, du coup Et personnalisées. Et, euh, et en fait, euh, comme à chaque fois qu'on donne beaucoup de choix aux gens, ceux qui savent le mieux exploiter ses choix, ce sont les personnes qui sont le plus au courant. Oui, c'est ça. Donc, il y a toujours euh, un bonus... Il y a bonus. toujours un, un problème entre le, le fait de donner plus de liberté, hein, plus de potentialité, et le fait que ceux qui savent se saisir de ces, ces, ces outils, ces atouts, ces libertés et ces, ces opportunités, ben, ce sont ceux qui sont le plus, le plus au courant. Ceux qui connaissent hein, le, le système, finalement. Ceux qui connaissent ou qui comprennent ou qui... Alors on peut imaginer, parce que les algorithmes, finalement, leur délègue une partie de, de décision, si je puis dire, euh, est-ce qu'on est en mesure d'évaluer le caractère équitable de l'algorithme ou le, le fait qu'il fonctionne bien, que de son efficacité, de son efficience Il faut des algorithmes sur les algorithmes euh, Oui, alors il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites là, mais euh, par exemple le fait qu'il fasse bien correctement ce qu'on lui demande de faire, donc là, il s'agit de vérifier que l'algorithme est correct. Et donc, euh, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour Parcoursup, que l'algorithme est correct bah, Du point de vue d'une de, de, personne qui n'est pas spécialiste de l'algorithmique, on lui fait des promesses, il faut que ces promesses soient satisfaites. Par exemple, si vous êtes classé avant moi euh, pour une certaine formation, vous recevrez une proposition, une offre avant moi. Hein Je je peux vous le promettre. Cette promesse, elle peut s'écrire de manière formelle dans l'algorithme, elle peut être vérifiée au moment où l'algorithme tourne, et ça peut permettre euh, non seulement de, de dire on a programmé l'algorithme de gelshe mais en plus d'avoir ces invariants qui sont vérifiés en même temps au cours de l'exécution. Et à quoi ça sert, ça Ça sert pour plus tard, parce que maintenant, moi, c'est terminé mon travail de ministère, mais chaque année, il y a des petits changements. Et Chaque année, il y a des gens qui ont des brillantes idées pour améliorer le, le, la plateforme. Or, il peut arriver que ces brillantes idées cassent des invariants, parce que c'est la vie, c'est l'évolution de la plateforme. Et dans ces cas-là, par le fait que c'est codé et que c'est vérifié lors de l'exécution, on peut avoir un, un drapeau qui dit « attention ». Vous faites telle modification, mais alors maintenant, ça ne garantit plus que, euh, que euh, M. Paul reçoit sa proposition avant Mme Claire alors qu'il était classé avant, par exemple. Donc, ce genre de d'approche, de, ces soucis de, de robustesse, de vérification, etc. Tout ça, c'est c'est l'une des contributions qu'on peut apporter nous, les universitaires, quand on travaille avec le, le, le, le, la haute administration et le gouvernement, à savoir une approche de principe euh, qui nous permet de garantir une rigueur et pour développer des choses qui resteront utilisables et valides même euh, au long terme. Merci beaucoup Claire Mathieu pour ces explications. Merci infiniment.